Bienvenue dans ce vlog numéro 4 Déjà, on est très actif, Très productif. j'espère que vous kiffez En tout cas ces séries de vidéos en plein voyage Moi j'adore les faire, je prends un grand plaisir On est très productif. puis bon Vu le nombre de créateurs de contenu qui y sont allés ces derniers temps J'espère qu'on a pu se démarquer un petit peu Et que vous avez pu euh, voyager avec nous Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer Il fait beau, et c'est assez rare Depuis le début de notre voyage, pour être souligné Sérieux, ça fait super plaisir, nous sommes au centre De Séoul à peu près, et aujourd'hui ça va être une journée Plus historique, alors jusque là, je vous ai montré plein de choses, mais pas de trucs vraiment historiques. On n'a pas trop fait de palais ou de monuments. Et ben, bah, on va rattraper ça aujourd'hui. On va aller au palais. On est à proximité euh, du palais de Deoksugung. Sugung. Voilà, excusez-moi pour la prononciation. Mais c'est un palais qui se situe au milieu d'un parc. Juste à côté, après, derrière, il y a tout le côté un petit peu rivière ou rizière plus des alentours qui sont aménagés. Vous l'avez sûrement peut être vu déjà sur des streams de Pape ou ailleurs. Et à côté, après, il y a le Jongbokkun Palace, donc euh, le plus grand palace d'un ancien empereur de Séoul ainsi qu'un petit village traditionnel coréen. Gros programme aujourd'hui, on va pouvoir avancer. Let's go Et bienvenue au palais de Deok Sugung, un petit palais du centre de Séoul et qui est archi stylé. Il est à côté d'un quartier des affaires. Euh, juste autour, il y a des buildings de partout. Où vous pourrez voir euh, par exemple des trucs de finances, des banques, des entreprises. Mais c'est un palais qui a été ultra bien conservé. Regardez-moi ça. Il y a encore la cour, il y a encore le bâtiment. Tout est sur pied, tout est magnifique. L'entrée a un prix ridicule, hein. c'est seulement 1€, euro. même pas, c'est moins d'un euro. Et c'est même gratuit si tu viens en habit traditionnel. Mais bon, l'habit traditionnel, vas-y, c'est un peu plus tard dans la vidéo. On va, on va rester en t-shirt Carhartt pour l'instant. Admirez-moi ça. Alors je m'amuse à supposer que les mecs qui devaient s'asseoir là devaient être des mecs avec beaucoup de responsabilités. Hein. Disons que c'est pas Zach Nani, youtubeur français, qui va avoir cet honneur. Hein. Et le truc que je trouve très très stylé dans la plupart de ces palais, si vous remarquez dans les vidéos, parce que je vous en ai montré un peu des similaires, c'est le fait de toujours plus ou moins retrouver cette combinaison de couleurs, vous voyez. Genre du vert, avec un peu du jaune, du bleu, du rouge. Alors je sais pas s'il y a une raison qui l'explique, si quelqu'un dans les commentaires qui a plus de culture que moi veut bien l'expliquer, je suis preneur. Mais le fait que cette combinaison de couleurs revienne aussi souvent, je me dis que c'est pas un hasard. Après, ça se voit que ça a été un repas il n'y a pas si longtemps. Par exemple, là, au-dessus du siège, il y a un endroit qui a l'air moins repeint. La couleur, elle a un peu perdu de sa superbe, quand même. Alors ici, certes, il y a une table, mais c'est aussi ici qu'ont été peints les portraits de nombreux empereurs de l'époque. Et ils étaient gardés, je crois, a priori derrière. Et en fait, dans la petite affichette qui nous l'expliquait, cet endroit où des œuvres d'art ont été gardées, c'était à l'arrière de la chambre d'un des empereurs. Donc tu avais ta chambre, tu sortais et tu avais ce petit endroit majestueux, où tu pouvais retrouver des portraits. Un des trucs que je kiffe le plus dans cet endroit, c'est qu'en plus d'être dans l'un des cinq palais euh, impériaux de Séoul la façon dont ça a été construit la façon dont ça a été pensé ça fait vraiment mini ville parce qu'il y a de grands bâtiments regardez un petit peu partout ensuite il y a de la forêt des espaces verts alors bien sûr je me doute qu'une partie de ces espaces verts sont récents hein. difficile de vous faire croire que cette pelouse a 150 ans ok mais en fait l'aspect que ça donne entre les bâtiments les cours et les espaces verts ça fait vraiment mini ville dans la ville Faut savoir que là on est au centre de Séoul mais on est tellement au centre de Séoul qu'en fait on est à côté de l'hôtel de ville de Séoul, donc on est vraiment dans le centre de la ville et ça a un côté très très fort. Et en fait, il faut savoir que ces palais-là, là, que on va visiter aujourd'hui, pendant l'occupation japonaise au début des années 1900, donc au début du 20e siècle, ils ont fortement été détruits à l'époque par les japonais pour ce qu'ils représentaient, parce qu'ils représentaient la dynastie, les empereurs, la force coréenne, tout ça, machin. Donc à l'heure actuelle, là, ce palais, hey, vous voyez, chaque fois que j'avance, hop, regardez, un bâtiment, bâtiment bâtiments et compagnie. Donc vous avez compris, il y en a partout. Dites-vous que par rapport à son prime, on dirait je parle d'Erling Haaland, par rapport au prime de cet endroit, il y a plus que un tiers des bâtiments originels. Les deux tiers ont été détruits pendant l'occupation japonaise. C'est absolument dingue de se dire que, bah, <rire> en fait, on a vraiment des restes, quoi. Et que malgré le fait qu'on ait des restes, c'est absolument, mais, monumental, quoi. Il y avait un même sur Twitter qui était bien drôle, parce que ça parlait de entre tradition et modernité. Mais la Corée, c'est exactement ça ouais, en fait. Bah c'est où plus précisément C'est vraiment totalement ça. Genre dans un coin, t'as un petit truc traditionnel archi-stylé, un palais, quelque chose d'historique. Puis après, tu sors, tu marches 3 minutes et t'as des maxi-buildings, t'as l'impression d'être à New York, t'as des grands écrans. T'as de la technologie partout Et puis tu te rappelles maintenant que la Corée, euh, son développement économique, il a été sérieux Et que rien qu'en réfléchissant et regardant un petit peu les marques ici, ils en ont sorti des patates de marques Samsung, Kia, Hyundai, et je dois encore en oublier, c'est pas un pays qui rigole, frère Quand t'arrives un petit peu avec tes a priori et tes pensées en mode « Ouais, bon, j'arrive avec mes euros de bon français, la vie, elle va être pas trop chère ici !» Et que tu te rappelles que les Coréens, ils ont quand même un niveau de vie... Ah euh... oh là là Crois-moi que la tarte que tu prends à Séoul, ça te rappelle des belles choses et regardez là, très joli drapeau juste devant le centre des finances. Allez, deuxième étape, on va aller à Chongyun. Et c'est un petit endroit avec une rivière qui a été un petit peu retapée, tout ça, machin. C'est au centre-ville, c'est sur notre route. C'est parti. Isaac, tu fais quoi Un jour, un grand homme a dit À Rome, tu fais comme les Romains. Ou alors, c'était Eric Zemmour qui a dit Ça, je sais plus. <rire> Bref, on est en Corée, il y a plein de Coréens qui font ce que je suis en train de faire, à savoir Gros yeb dans l'eau, à changi euh, Désolé pour... Euh, je sais pas s'il y a des sites coréens qui regardent mes vidéos Si oui, dites-le en commentaire, j'ai envie de voir, ça peut être intéressant Et donc à changi c'est une rivière de 11 km, voilà, qui a été totalement réaménagée dans le centre de Séoul. Il y a des petits quais comme ça, et bon, c'est pas hyper big, mais tu peux y coup tes Il y a plein de gens qui faisaient comme nous et on s'est dit bon bah pourquoi pas, ça rafraîchit un petit peu. Et on a un ami là-bas. Ouais, il y a un ami, je sais pas ce qu'il fait. Mais il graille des petits trucs dans l'eau. Là, voilà, il se ah. régale. Et il se met super bien. En plus, là elle est claire, regardez. C'est pas l'eau du Rhône là, ce truc bionique là, ou l'eau de la Seine. Non, là, c'est. Euh, non, non, non, non, non, non s'il te plaît. Tout le monde met ses vieux pieds. J'irai pas jusque là. Là, il y a Zach, et là, il y a Maï. Et tout le temps, on est comme ça parce qu'on prend des cafés, on mange des petits gâteaux et tout on les deux comme de vieux. Euh... C'est un changement de t-shirt opéré par le joueur français. My, uh, j'ai remarqué que dans le dernier plan que j'avais carrément les traces de transpi de mon sac sur du gris. Ah gars au moins quand je vous dis qu'il fait chaud. Vous voyez que je ne vous mens pas. Alors c'est un changement qui va être pas très long. Provisoire je dirais même. Parce qu'on arrive à collecter du palais principal impérial. Je crois que c'est lui en tout cas. Je vous l'avez déjà fait visiter en 2019 mais allez-y on y retourne. Et c'est le palais euh, forcément un peu contre jour mais vous voyez ça. Mais C'est le palais de Jungbok Kun. L'un des palais principaux de Séoul. Et c'est un palais où tu rentres enfin où tu peux rentrer gratuitement si tu rentre habillé en habits traditionnels et ces habits traditionnels bah, tu les retrouves dans plein de boutiques juste à côté du palais comme par exemple celle-ci regardez pour quelques euros, tu peux t'habiller traditionnel. Traditionnellement, tu rentres, tu payes gratuit. Enfin, tu rentres gratuit, pardon. Mais bon, tu ne suis pas vraiment gratuit vu que tu as loué quelque chose, mais tu as capté l'idée. Mais ça te met surtout un petit peu dans l'esprit. Moi, ça me rappelle cette photo Insta que j'avais pris en 2019. Je ressemblais plus à Lord Varis qu'autre chose. Mais écoutez, cette fois, on va le faire tous les deux avec Mai. Et la suite, la visite du palais, Vous avez euh, ainsi que le euh, à Hanok Village. Voilà, c'est un petit village traditionnel coréen. Le tout, je vais vous le faire en live IRL. Et Mathéo se prendra un malin plaisir de vous faire vivre de cette manière. C'est parti. Vous voyez ces jolis messieurs devant nous Ce sont des sauveurs, surtout ce sont des français qui m'ont reconnu En fait je vous explique, on a voulu rentrer dans le palais avec euh, les vêtements traditionnels entre guillemets Pour euh, d'une pouvoir ne pas payer et de deux pour pouvoir être un petit peu dans le mood Sauf qu'à l'heure actuelle il est 17h20, on a perdu un petit peu de temps euh, Notamment juste avant, j'en trempette avec les pieds Et le palais ferme à 18h et les entrées arrêtent à 17h30 donc moins de 10 minutes pour se changer à deux et puis pour pouvoir y aller. Ah, je voyais arriver le prank de haute volée. Et vu que c'est quand même plus important de vous montrer le palais que de vous montrer Zach en, en Hambok, Écoutez, vous savez, je vous le ferai comme la, vue, euh, et comme la vue du dernier étage. Je vous le ferai dans une autre vidéo. J'ai quand même envie moi-même de pouvoir à un moment dire que je l'ai fait. Donc on va se garder un petit palais pour le faire. Mais pour cette vidéo, je vais seulement pouvoir vous montrer. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Le palais impérial principal de Séoul. Let's go Bonjour les amis, nous sommes au palais impérial de Djumbokun. Eh regardez, ils ont réussi à s'incruster dans la photo les arnaqueurs Ils sont incrustés dans la photo Je suis ultra jaloux de pas avoir eu le temps de me. moi-même de me changer pour.. Eh je suis ultra jaloux de vous, je suis jaloux de zinzin sérieux Oh là là là là là Là vous avez le palais principal, enfin palais impérial principal de Séoul. C'est le plus grand, il y en a 5 à Séoul, et là vous avez, euh, vous avez le droit au, au plus grand. Regardez-moi cet, cet immense édifice, édifice, les gars. Oh là là là là, t'aimais ça. C'est absolument énorme. Tenez, on va se faire un petit kiff comme ça. Alors, il y avait de l'ice tea normal, euh, Allez. mais j'ai pris ça. Alors, je voulais le truc à la pêche. On va goûter celui-là. Les amis, heureux de vous annoncer que ce iced tea est le iced tea du siècle. Alors, ça, ça fait plusieurs fois aujourd'hui que je vois ce truc watermelon juice, du jus de pastèque. Ça a l'air d'être sérieux ce jus de pastèque, non Là, on est vraiment. Là, là, je vous montre de la vraie Corée, là. Là je vous montre de la corée de ça les gars. Zach je suis sûr que tu prends un verre le plus fort du quartier. Frère, le plus fort du quartier je lui broie sa tente. <rire> tu veux dis si tu comprenais ce que je disais. <rire> Hier Maï elle m'a servi un petit déj avec des tranches de pain cramé. Ouais j'ai pas et, fait et, que... une et une salade tomate concombre sans sel. Je vous jure qu'en deux ans et demi de vie avec elle, c'était le repas le plus dégueulasse qu'elle met. <rire> voilà que t'es méchant. <rire> voilà que je suis réel. <rire> Ah, les photos, elles envoient des photos de FLEX absolument immenses. Quel plaisir à voir. Magnifique, les ah, Je me rappelle, j'étais passé par là. Le ciel, il envoie un flow absolument phénoménal. Et en face, le temple. Oh, là, là, là. Mais est-ce que tu supportes l'OL Je suis stéphanoise. Tu as dit la, la honteuse vérité Ouais, c'est que je suis stéphanoise. Je suis la Saint-Etienne, moi. <rire> Coucou Alors du coup, aujourd'hui avec Zach, on a une grosse grosse journée. Là, je vais préparer le repas du midi et ensuite, je vais aussi préparer des euh, sandwichs pour notre pique-nique. Donc, euh, monsieur a voulu des doudougs, donc on va lui faire ses doudougs. Le temps qu'il est parti acheter la viande, j'ai commencé à couper les légumes. Donc euh, voilà, je vais les assembler, les mettre au frais et attaquer les hot dogs pour le repas du midi. Voilà, j'ai coupé euh, les saucisses, là j'ai mis ton, ma petite sauce, mes petits légumes, oignons fruits, le fromage et je vais commencer à monter les sandwichs du pique-nique. Et voilà, le pique-nique est prêt Bon je vous aurais bien montré l'assiette de Zach mais il a déjà tapé dedans. Donc voilà le mien, des petites concombres de petite tomates pour se donner bonne conscience parce que j'espère bien me rattraper tout à l'heure en mangeant une grosse glace. Hihihi. Ah là là là là, la vie en Corée commence à être sacrément douce les amis. Commence à prendre l'habitude, à aimer les choses à faire. Nous sommes au Hong Hangang Park. Vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, il y a Mike qui a commencé à préparer un pique-nique. Elle m'a dit j'aimerais bien qu'on aille manger dehors, se poser tout ça machin. Et j'ai trouvé ce parc qui est situé à côté d'un pont. En fait c'est un pont connu parce que déjà il y a des gens qui viennent chanter. Regardez. Donc, trop trop cool pour pouvoir pique-nique, se poser, etc. C'est l'idéal. Et surtout parce qu'il y a des vlogs, mais il y a aussi des vidéos histoire. Et pour moi, faire une vidéo histoire, c'était important pour moi de le faire dehors, capter, pouvoir me poser, avoir un décor, tout ça, machin. Donc là, je suis à même foutre dans l'air. Alors, c'est paradoxal parce que ce vlog va sortir après le fait que la vidéo histoire ait déjà été postée. Mais bon, je vous montre un petit peu l'envers de la chose. On a réfléchi comme ça, on s'est dit, tiens, on va en profiter. On va à la fois faire pique-nique et en même temps trouver un coin sympa pour pouvoir justement tourner une petite vidéo histoire. Alors, c'est pas tout en fait, ce pont-là. Il est connu pour une raison, c'est parce qu'il y a des euh, lasers d'eau, voilà, on va appeler ça des lasers d'eau, qui sont euh, lancés tous les soirs. Donc là, c'est à 19h30, il est à l'heure actuelle 18h50. Et croyez-moi, avec la lumière plus les gros jets d'eau, voilà, laser d'eau, c'est mieux de dire jet d'eau. Et apparemment, c'est un spectacle vraiment sympa. Ah là voilà, là, regardez il y a la ça. Tour. Là et là, on a une artiste en devenir et des gens posés. Là, c'est l'équivalent de leur quai du Rhône. C'est coucou, Chamaï. Moi ce que j'aime bien ici C'est tous les appareils de muscu etc Que tu peux trouver facilement en plein air Genre vraiment de partout Il y a des endroits pour faire de la grosse cul Genre t'es fauché, t'as pas d'abonnement Tu peux faire vla du sport en plein air frère. Ça nous fait passer par là Oh, je suis mort. L'itinéraire bien Bresson Là les gars on est à choisir le roi Là on va trouver de quoi acheter des caleçons Léopoldo C'est vraiment le genre de chemin en Europe Tu dois pas y aller frère C'est le genre de chemin qui n'inspire aucune confiance Et là vraiment on est à Bondi. Le homme mort merci pour les sèbes. <rire> Non mais non franchement, hey, sais que genre si je mets la trompette là, le bruit de maille en bruit de sub, je vais tomber à 40 sub par mois <rire> juste pour juste pour pas écouter le bruit. Bienvenue à Gangnam. Et là, on est dans le quartier des affaires. C'est immense surtout. Regardez-moi ça. Il y a plein d'endroits où il va avoir des poubelles comme ça dans la rue, mais il y a des passages tous les jours et même des fois peut-être plusieurs fois par jour. Ce qui fait que même s'il y a ça, bah, c'est souvent propre. En fait, il y a il y a des trucs de lumière. Hein, mais là, bon. Ah, énervé, sérieux. Les gars, vraiment, c'est immense. Oh là là. C'est un truc de fou. Et ben voilà, les gars, pour les 10 ans. Oh, stylé le pub là, regardez. Regardez. Oh, stylé. Ah oh là là, mal là aussi. Oh, les lumières partout, les éclairages partout. Et regardez ce que je vous disais, il n'y a pas de benne à ordures en Corée, donc les poubelles, c'est souvent ça. Donc c'est dégueulasse, mais vu que ça passe très souvent, donc en fait, ça reste pas super. En fait, c'est crado, mais pas longtemps. Ouais, c'est particulier, mais c'est crado, mais c'est pas longtemps crado, donc ça va. Bon, les gars. 3h30 de live, c'était super cool. Ça m'a fait super kiffer. Je vous fais des gros, gros cœurs, les gars. Ciao, ciao